Vous êtes un artiste, un opérateur culturel, un institutionnel, un financeur Vous voulez trouver des informations, faire connaître votre travail, entrer en contact avec d'autres professionnels, monter un projet culturel, trouver des partenaires Un site est là pour vous. Sud Planète Planète, qu'est-ce que c'est? Sud Planète est un portail culturel qui rassemble des informations sur les artistes, œuvres et événements culturels des pays d'Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique, ainsi que sur leur diaspora. À ce jour, vous pouvez trouver des informations sur 40 000 artistes et professionnels de la culture, 10 000 structures, 5 000 lieux culturels, 13 000 livres. 3 000 disques, 15 000 films, 30 000 événements artistiques, 16 000 actualités culturelles. Tout ceci dans quatre langues différentes. Le français, l'anglais, le portugais et l'espagnol. Comment faire pour faire connaître mon travail ou mes actions sur le site Sud Planète est un site interactif où vous pouvez ajouter vos propres informations. Vous pouvez créer des pages sur vous-même, votre groupe, votre structure, votre lieu, vos films, livres ou disques, un événement que vous organisez ou une actualité culturelle concernant votre pays. Pour ce faire, vous devez d'abord vous créer un compte sur Subplanet. C'est gratuit et cela ne prend pas plus d'une minute. Cliquez sur... J'ajoute mes informations et suivez simplement les instructions. Cela vous amènera sur nos formulaires de création de fiches. À qui vont appartenir les données que j'inscrirai sur SudPlanet Les contenus de SudPlanet sont basés sur la licence Creative Commons Attribution Partage à l'identique. Cela signifie que personne n'est propriétaire des données du site. Ces contenus peuvent donc être librement et gratuitement réutilisés et modifiés, à condition de citer la source et d'être diffusés à leur tour sous cette même licence. Et comment faire pour entrer en contact avec d'autres professionnels du secteur culturel Vous êtes écrivain et vous avez besoin d'un éditeur pour publier votre livre Vous êtes curateur et vous avez besoin d'un plasticien pour montrer votre exposition vous êtes réalisateur et vous avez besoin d'acteurs pour jouer dans votre film. Vous êtes programmateur et vous avez besoin de rencontrer de nouveaux musiciens pour votre festival. Vous avez besoin du réseau Sud Planète. Vous pouvez contacter les professionnels du réseau par mail, par téléphone ou par Facebook et visitez leur site internet ou leur espace MySpace, SoundCloud, Reveption, ainsi que leur compte Twitter. Tout cela à partir de leur fiche sur Sudplanet. Si vous recherchez du travail, des financements ou des occasions de diffuser vos œuvres, Consultez le fil d'information professionnelle de Surplanète via la rubrique Actualité. Vous y trouverez des offres d'emploi, des stages, des bourses, des formations, des tournages, des appels à candidature, des appels à projets et toute une série d'informations utiles sur le secteur culturel. Connectez-vous you <laughs>